ok bonjour à tout le monde les amis euh, aujourd'hui je suis venu juste vous saluer et puis euh, vous raconter une petite histoire mon histoire est basée sur le la poule avec les canards la poule avec les canards avant ils étaient des amis ils se cohabitaient ensemble, ils, ils, ils marchaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que la poule et les canards se séparent Aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis. Les canards et la poule, ils étaient des amis, ils s'y sont décidés. Aujourd'hui, bon, nous allons à la plage aujourd'hui pour se laver. Il s'est concerté entre les deux, ils partent dans la rivière pour se laver un peu, pour se baigner. Arrivé à la rivière, la poule, vous-même vous, vous le savez bien, la poule euh, n'aime pas de l'eau, la poule euh, n'aime pas vraiment euh, que de l'eau touche ce, ce ses plumes, il n'aime pas que de l'eau vraiment lui prenne. Vous-même, vous, vous le savez très bien. Si la poule, il eh, y a de, de l'eau qui a touché ses plumes, il est devenu vraiment mince et puis il commence à trembler. Il, il, il, il est comme si euh, il, il allait mourir là. Alors, euh, Qu'est-ce qu'ils se sont dit bon, Avant d'aller euh, dans la rivière pour se baigner un peu, pour se laver, nous allons faire comment bon, On doit d'abord préparer la nourriture, parce que quand nous allons euh, nous laver nous baigner tous les deux, quand Nous allons finir à se laver, on va rentrer à la maison. Et s'il n'y a pas à manger, alors ça va nous déranger. Ça va, on aura faim, et il n'y aura pas à manger. Alors on doit créer par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on doit manger? C'est pourquoi nous devons préparer un petit soupe, une petite nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Euh... Les, les, chez nous au Congo, République démocratique du Congo, les gens savent le sakamadezo, c'est-à-dire euh, les, les, les feuilles de manioc euh, mélangées avec les haricots et un peu de, de, des oignons Ils ont mis un peu des d'oignons, un peu d'ail, un peu de, ail, un peu de, de quoi là de, de, Vous ne connaissez pas des autres soirs que nous mangeons là-bas dans notre pays, le au Congo. Alors. Ils ont préparé tout, ils ont fait très bien leur nourriture et ils ont gardé ça, ils ont fermé les marimites. Ils se sont décidés, bon, ok, comme on a préparé, allez, allons-y à la plage. Où allons-nous À la plage, où allons-nous À la plage, où allons-nous À la plage. Alors, tous, tous les deux, ils commencent à partir en marchant en cours de route. Et ils continuent à chanter Où allons-nous À la plage, où allons-nous À la plage, où allons-nous À la plage, où allons-nous allons Vraiment, les amis, quand ils sont arrivés à la rivière, la poule, mena... qu'est-ce qu'il dit Ah on doit maintenant se baigner parce que moi, je n'aime pas de l'eau. Comment je vais faire? Je n'aime pas entrer dans l'eau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme le canard, malin qu'il était, il a vu que ah, comme la poule n'aime pas entrer dans l'eau. Moi, je vais faire par tous les moyens. J'entre dans l'eau. Je vais lui demander à commencer à compter. Je vais m'introduire tout. Tout mon entier dans l'eau, je vais m'immerger dans l'eau. Quand je vais m'immerger dans l'eau, lui, il va commencer à compter pour moi. Et moi, je vais profiter de cette occasion pour rentrer à la maison et je vais tout manger la nourriture. Quand je vais rentrer, lui, il, il, il ne trouvera rien. Parce que je sais que lui, il n'aime pas de l'eau. Il ne va plus se baigner. Alors je vais profiter de cette occasion-là. C'est ça que les, les, les canards s'est décidé dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait bon, voilà. Il commence à, à dire à, à la poule, on part dans l'eau, on entre dans l'eau, comme ça on va commencer à se baigner. La poule dit, mais toi-même mon ami, les canards, toi-même, tu sais bien que moi je n'aime pas de l'eau. Hum? Moi, j'aime les, les sables. J'aime les sables, j'aime me baigner avec les sables. Quand j'ouvre je, je, mes plumes là, je prends le sable, je prends le sable, et je bouge mon corps après. C'est bien, j'aime comme ça, moi. Ah Mais toi, la poule, c'est pas normal. Nous nous sommes concertés à la maison, nous nous, nous sommes dit ensemble, allons-y dans la plage et on va se baigner. Mais comment arriver à la plage Tu ne veux pas te baigner Bon, ok. Tant mieux, bon. Je vais te demander seulement à commencer à compter pour moi. Parce que je vais entrer dans l'eau. Je vais me baigner. Toi, tu vas rester là-bas seulement à compter. Tu vas voir ce que je vais faire longtemps dans, dans, euh, en dessous de l'eau. Ah, Tu vas mourir, mon frère. Non, non. Comment tu vas Je ne veux pas mourir. Je vais rentrer dans l'eau. Je vais manger. Je vais aller comme les sous-marins. Et tu vas voir que je vais faire longtemps dans l'eau. C'est vrai, ok, allons-y. Le canard, il a regardé, il a regardé l'eau comme ça. Il, il s'est plongé dans l'eau, il commence à nager, nager, nager, nager, nager. Sous l'eau, la poule ne voyait plus les canards. Les canards a profité de cette occasion, il a cherché par tous les chemins, il est arrivé juste à la maison. Arrivé à la maison, ah, il a trouvé la nourriture qu'ils ont préparée. Il a commencé à manger ça, manger, manger, manger. Il a fini tout la nourriture. Quand il a fini tout la nourriture, il a su que, ah, comme je finis la nourriture, mon frère, quand nous allons rentrer à la maison ici, il va me demander où est partie la nourriture. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je vais, je vais mettre les, les, les matières fréquales dans les marmites. Soit je vais prendre les excréments, je mets dans la nourriture, dans le marmite là où il y avait la nourriture, le tzadamadezo, le, le, le fait de manioc mélangé avec les haricots. Après je vais prendre le, le marmite qui avait le riz, je vais mettre avec ça des de, de, de, de sables de, de, de sable blancs, ça va faire comme c'est comme du riz. Après je vais fermer les marmites, je rentre dans l'eau. Il a fait comme il dit. Il a résolu dans son cœur, il a fini et puis il est rentré dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, il faisait partout tous les moyens, nager, nager, nager. Après, il est retourné là où était la poule. Il est sorti dans l'eau. La poule continue à compter. Il est, oh mon frère, tu es rentré! <rire> Vraiment, oh! Mais je, je te croyais mourir! Tu as fait longtemps dans l'eau, je te croyais mourir, mais, mais mon frère, tu m'as fait peur, mais pourquoi comme ça là Oh non, je me baignais épée, je me suis raconté, et j'ai trouvé les, les, les, les poissons, j'ai j'ai causé un peu épée avec les poissons. J'ai causé en BP avec euh, euh, les, les motos, les liangas, vous ne connaissez pas ces noms-là, les autres connaissent bien les liangas, les, les motos, ce sont des, des, des poissons de la mer. Après, ils, ils se sont dit, bon, ok, comme toi tu t'es lavé, attends-moi, je me lave aussi. La poule commence à prendre du sable, Il bouge son corps, Il bouge son corps. Ouf. Ils ont fini après ils commencent à rentrer. Ils sont rentrés à la maison, arrivés à la maison, la poule demande mais je froid le je, je vais manger alors. Vas-y manger, oh, allons-y manger allons. Ils arrivent là-bas, ils ouvrent les marmites, et il n'y a rien à l'intérieur. Ah Mais comment la nourriture qui était ici, il n'y a plus la nourriture dans le marmite Mais qui a mangé ça les canards voulaient un peu faire mentir un peu à la poule, mais la poule a compris que c'était lui. Alors la poule a dit, comme toi tu as fait ça, toi la poule, avec toi le, le, les canards, avec moi la poule, nous allons rester des ennemis. Nous allons plus nous rencontrer encore, nous allons, on va plus rester amis, alors... « Va dans ton, dans ton chemin, moi aussi je pars dans mon chemin, On ne devenir ennemi à partir d'aujourd'hui, ne me parle plus. » C'est pourquoi vous voyez, vous-même, la poule et les canards, ils ne se marient pas. Vous avez compris, ça vous a plu Alors, si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne, les nouveaux chaînes. C'est à peine que j'ai ouvert ces chaînes, mon frère. Mes frères et sœurs, c'est à peine que j'ai ouvert ces chaînes. Je sais que beaucoup vont me critiquer, je sais que beaucoup vont dire de n'importe quoi pour moi. Je suis votre frère, j'ai à peine commencé. Donc, euh, si vous voulez me soutenir, si vous m'aimez vraiment, votre frère, allez seulement dans les chaînes de YouTube. Vous écrivez seulement mon nom, Franck, voilà. Si vous écrivez Franck, voilà. Franck fois la TV, vous allez voir beaucoup de fois là, beaucoup de Franck, mais moi vous allez comprendre que c'est moi à partir de mon visage. Alors, si vous avez vu mon visage, n'hésitez pas, mes frères et sœurs. Si vous aimez vraiment votre frère, abonnez-vous à la chaîne Franck fois la TV. Vous ne serez jamais réussi. Je vous aime tous. Allez, bye. Bonne nuit, bon sommeil, pour ceux qui sont mariés, bonne nuit, pour les célibataires, bon sommeil, ça dépend laquelle que vous allez ouvrir votre chaîne, si c'est le matin, je vous dis bonjour, si c'est la, la, la, la journée, je vous dirai Et bon après-midi, à tous, allez, bye